Voici Lola. Lola est infirmière à domicile et utilise sa voiture tous les jours pour aller chez ses patients. Récemment, elle a eu un gros accident. Heureusement, plus de peur que de mal. Elle va bien, mais sa voiture a été sérieusement endommagée. Dans cet épisode difficile, Lola a pu compter sur son assurance auto. Elle a été assistée rapidement en contactant Mondial Assistance, partenaire de Société Générale Assurance. Elle a suivi en temps réel l'arrivée de la dépanneuse sur son téléphone. Un dépannage en moins d'une heure, sans quoi 30 euros lui auraient été versés. Grâce à la géolocalisation, elle a été orientée vers l'un des garages agréés par Société Générale Assurance. Et la remise en état de sa voiture a été totalement prise en charge. Pas d'avance de frais et des réparations garanties à vie. Au vu des dégâts, elle a même bénéficié d'un mois de prise en charge des mensualités de son crédit auto Société Générale qu'elle avait souscrit lors de l'achat de sa voiture. De quoi reprendre la route l'esprit léger. D'autant plus qu'en cas de petit accrochage, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'immobiliser sa voiture ni de se déplacer dans un garage pour attendre le passage d'un expert. Il lui suffit de prendre des photos des dégâts et de les transmettre directement à son assurance. Un vrai gain de temps. Depuis son accident, Lola a choisi la formule « tout risque plus » pour profiter du meilleur de son assurance auto et d'encore plus de tranquillité. Elle peut ainsi être dépannée en bas de chez elle et bénéficier d'une remise à la route rapide. Pour continuer à aller travailler, elle peut se faire prêter un véhicule de courtoisie ou de remplacement. À la fin des réparations, son véhicule peut lui être livré à son domicile. Pratique Grâce au service Société Générale Assurance, Lola est sereine en toutes circonstances. Parce que nous sommes là pour vous accompagner dans les moments difficiles. Rendez-vous sur votre espace Internet ou l'application Société Générale pour souscrire votre assurance auto.